« Est-ce qu'il faut payer la SACEM dans nos locations courte durée ?» C'est une question qu'on se pose tous, puisque ça a fait un tonnerre dans la profession. La profession de la location courte durée, tout simplement, puisque beaucoup de personnes ont reçu ces dernières semaines eh bien, le fameux courrier de la SACEM qui réclame tout simplement eh qu'on s'acquitte des droits de la SACEM dans nos appartements en location courte durée. Donc, on parle d'une somme aux alentours de mémoire de quelque chose comme 190 euros, 195 euros hors taxe, à régler une fois par an par appartement. Bien évidemment, certains vont se dire, bah oui, finalement, on peut la payer, puisque finalement, ça doit représenter à peu près qu'une vingtaine d'euros à peine par mois. Donc, autant être dans les règles et autant s'acquitter de cette fameuse taxe. Mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'elle est réellement légitime on va répondre donc à cette question, est-ce qu'il faut payer cette taxe à ou pas dans nos locations courte durée Mais juste avant, je te balance le fameux générique. Avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne YouTube où on parle d'immobilier, d'investissement locatif, d'entrepreneuriat, de sous-location, de conciergerie d'appartement. On parle aussi de bourse. Tu vas découvrir tout ça sur cette chaîne YouTube, deux vidéos par semaine que je te livre. Donc, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à activer la petite clochette, comme ça, tu seras notifié à chaque fois que je vais te livrer une vidéo sur cette chaîne YouTube. Avant de commencer, je vais t'offrir deux formations totalement gratuites. Une première sur comment te lancer dans l'immobilier sans crédit bancaire, sans apport, tu vas voir, tout ça c'est possible, et avec des résultats rapides en 30 jours. Première formation sur la sous-location professionnelle immobilière à découvrir dans la partie description. Et puis deuxième formation sur la création d'entreprise, une entreprise dans l'immobilier également, dans laquelle tu vas pouvoir eh bien, accompagner des propriétaires investisseurs, tout simplement en proposant des services, des prestations de services, dans le cas d'une conciergerie d'appartements c'est pareil. Une formation est disponible gratuitement dans la partie description et je t'invite à la récupérer. Ça peut te permettre de te lancer dans l'entrepreneuriat en partant de zéro avec des résultats rapides en 30 jours. On va parler aujourd'hui de l'occasion de, de durée. On va parler donc de la SACEM puisque eh bien, vous êtes nombreux à voilà, avoir reçu ce fameux courrier de la SACEM qui nous réclame eh bien, donc des droits et on doit euh, a priori euh, euh, s'acquitter de cette fameuse taxe. Mais est-ce qu'elle est réellement légitime alors, je ne vais pas, euh, et on va vraiment découvrir tout ça dans cette vidéo, je te donnerai ma conclusion finale tout à la fin, bien évidemment. Euh, mais moi déjà, première chose, quand, quand, quand, quand j'ai pris connaissance de tout ça, je me suis dit « mais euh, c'est quand même plutôt étrange, on est en 2022, euh, donc Macron nous annonce que euh, la redevance audiovisuelle va disparaître et c'est en train d'être acté, hein, donc euh, a priori ça va vraiment avoir, avoir lieu ». Et étrangement, donc plus de redevances audiovisuelles, mais on va voir justement à quoi consistait cette redevance audiovisuelle. Et on nous parle maintenant de, euh, de SACEM et de devoir s'acquitter de cette fameuse taxe. Sachant que euh, la location cote durée, les amis, c'est pas nouveau, hein. c'est pas arrivé avec Airbnb, la loquace cote durée, ça, ça existe depuis très longtemps. Hein, ça, ça a même démarré avec les gîtes de France notamment. Donc c'est très, très, ça fait depuis très longtemps qu'on fait ça et jamais, jamais, jamais personne nous a réclamé quoi que ce soit. Donc, je suis un peu surpris que là, d'un seul coup, euh, on, moi, c'est vraiment ça qui m'a. Je, je me suis dit, il y a vraiment quelque chose qui est assez étrange. Mais on va quand même rentrer plus dans le détail on va parcourir pas mal de choses. Alors, encore une fois, je ne suis pas avocat je ne suis pas juriste ce n'est pas un conseil euh, que je vais vous donner là c'est juste mon ressenti. Euh, et je vais l'étayer par rapport à des articles de presse par rapport à ce qu'on peut lire. Et bien entendu, je te livrerai à la fin de cette vidéo ma conclusion sur qu'est-ce qu'on doit absolument faire ou ne pas faire par rapport à cette fameuse taxe SACEM. Donc on enchaîne et là du coup, on va passer sur mon écran. Alors du coup, bah, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde un petit peu ça plus en détail. Et justement, eh bien, on va aller sur le site de la SACEM. Hein, donc c'est eux qui publient cette information. Donc du coup, bah, pour eux, très clairement, c'est une menace. Hein, la suppression donc, euh, de la contribution audiovisuelle. Hein, donc moi j'essaie un petit peu de voir, de comprendre pourquoi tout ça nous arrive maintenant euh, donc il nous explique effectivement, euh, voilà, depuis 249, euh, donc c'est une menace directe pour l'indépendance de l'audiovisuel public et pour le financement de la création française Donc euh, parce que forcément la SACEM défend donc, les, les intérêts des, euh, des droits d'auteur euh, et donc le, bah, toutes les, tout, tous les artistes hein. Euh, donc forcément, bah, ça va venir impacter directement pour eux. Enfin, C'est leur, leur sentiment. Mais bon, a priori, une solution serait trouvée. C'est-à-dire qu'une part, une partie de la TVA viendrait compenser ça. Euh, donc audiovisuel public, un modèle culturel, démocratique qui concilie, défense du pluralisme, indépendance et qualité de la création. On va descendre un petit peu. « Voilà, La redevance TV est une ressource nécessaire à la qualité, à la pérennité, de la création. Elle constitue une part significative de ressources pour les créateurs et éditeurs, y compris de musique, musique de films, génériques, musique live, etc. Et elle a joué pleinement son rôle tout au long de la crise, en créant un effilé de sécurité pour les créateurs. Euh, »« Les diffuseurs ont investi. »« Voilà. Euh, L'annonce de la fin de la redevance génère une réelle inquiétude quant au financement de la création en France. Aujourd'hui, l'animation, par exemple, est un véritable fleuron français. » sur la scène internationale. Nous sommes le premier producteur européen pour ce registre audiovisuel et c'est en partie grâce à France Télévisions et à Diversité qu'elle promeut sur ses chaînes. Euh, un affaiblissement de ces financements aura un impact sur l'ensemble de la chaîne de création. Les, les créateurs se verront matériellement fragilisés, les consommateurs se tourneront vers les chaînes et plateformes de streaming étrangères, tandis que notre empreinte artistique à l'international mais aussi notre souveraineté culturelle se confond. Donc SACEM forcément se mobilise pour défendre les créateurs, mais bon, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aussi la SACEM gagne de l'argent dans tout ça, hein, ça qu'on soit, qu soit très clair. Euh, donc, euh, du coup, ça, c'est un article publié sur la SACEM. Que vous compreniez un petit peu euh, bah, là, que eux, ce qui se passe par rapport à la redevance TV, très clairement, euh, ça leur plaît pas. Hein, euh, ça leur plaît pas. Redevance télé. Là, on a ensuite euh, un autre article sur le journal du dimanche. Qu'est-ce qu'ils nous disent les dirigeants de la expriment leur crainte dans une lettre ouverte à Macron. Ça a été envoyé le 10 mars. Et finalement, ça a quand même été validé comme quoi la taxe donc, liée à l'audiovisuel va être supprimée. D'accord Donc, on voit bien que ça ne leur plaît pas du tout. Ok euh, Donc, il y a une lettre qui a été faite. Je vous invite à la regarder, euh, à, à regarder par vous-même. Euh... Voilà, le groupe France et a consacré 5% de son budget au financement de la création. Donc, tout ça, ça ne va, ça va pas dans le sens de la CSM et ça ne leur plaît pas, hein, qu'on soit très clair. Donc, juste pour terminer sur la partie euh, TVA, parce que ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que la redevance télé, il y a une partie... Alors, on ne sait pas exactement, concrètement, euh, comment c'est euh, euh, articulé mais il y a quand même une partie de la redevance télé qui va pour justement dans le principe de financer la création euh, et donc la protection des droits d'auteur euh, notamment sur les musiques, les génériques etc, etc, enfin vous voyez c'est un domaine qui est assez, qui est assez vaste hein. euh, et je pense aussi que la classe ACM a, a, a clairement un intérêt euh, d'ailleurs c'est pas pour rien qu'ils ont fait, cette, qu ont fait une, une lettre ouverte à Macron en disant qu'ils euh, s'inquiétaient de, de ça donc on arrive à quoi euh, Donc du coup, il y a une part de TVA qui va risquer de, donc, de compenser ça. Donc c'est une solution, on va dire provisoire. Je crois qu'ils se sont laissés jusqu'à 2025. Euh, voilà, un dispositif qui ne pourra pas aller au-delà de 2025. Donc après, je pense qu'ils réfléchiront à une autre solution. Ok Donc, on voit bien que tout ça euh, est fortement lié. Hein Alors ensuite, euh, bah, ensuite vous, la suite, vous la connaissez puisque euh, bah, on a euh, tout simplement eu des articles qui sont tombés comme quoi voilà, notamment sur BFM TV qui a été un, pour le coup qui a été un bon article qui a été bien, bien rédigé euh, où là on nous explique eh bien, que euh, bah, du coup le l'assasem euh, entame une, euh, bah, en fait, la, la prospection enfin la, la collecte donc euh, des différentes taxes de cette taxe euh, en expliquant que leur démarche est tout à fait euh, légale. Hein, donc euh, euh, voilà. Euh, alors il y a quand même des choses qui moi qui m'ont qui m'ont énormément surpris. Euh, C'est notamment ça. Euh, ils ont des agents qui peuvent rentrer dans le domicile et qui peuvent vérifier l'existence d'un téléviseur ou d'une radio. Alors ça moi je vous le dis, euh, ça je vous le dis, j'y crois pas du tout. Euh, tout simplement parce que la l'ASSEM c'est une société, enfin ou une association, peu importe, mais privée. Aujourd'hui, les seules personnes qui sont habilitées à rentrer dans votre logement, c'est bah, la force publique, hein, et encore, et encore, euh, c'est euh, si on, leur a, on les a missionnés pour rentrer chez vous, ils ne peuvent pas rentrer comme ça, ils leur font un genre de mandat, entre guillemets. Euh, un huissier, et encore, c'est pareil. Euh, vous, vous quand on a un locataire, par exemple, qui ne paye pas notre loyer, euh, vu les démarches qu'on est obligé d'entreprendre pour ren pouvoir rentrer dans le logement pour pouvoir le récupérer, vous doutez bien que c'est n'est pas l'assassin qui va pouvoir rentrer dans votre logement. Donc quand on vous dit, et là pour le coup moi je trouve que c'est complètement euh, abusif, quand on vous dit ça c'est juste faux quoi, c'est pas possible, c'est impossible. L'assassin n'a aucun droit, euh, je ne suis pas juriste, mais pour moi ils n'ont aucun droit de rentrer dans votre logement. Donc on peut s'interroger franchement sur... Euh, sur cette démarche de, nous, de venir nous chercher cette contribution, puisque il y a des choses qui sont, euh, qui sont euh, juste pas possibles. Euh, donc là, il nous raconte un arrêt de la Cour de cassation, blablabla, bla bla, etc. Bon, euh, tout ça reste bien entendu à vérifier, et euh, il y a seuls les avocats qui pourront euh, le vérifier, qui pourront nous confirmer euh, si tout ça est, est totalement euh, validé ou non. Mais ce qui est plutôt étrange, c'est pourquoi ça arrive maintenant. Hein, je persiste là dedans. Euh, du coup, on a eu un article aussi de dossier familial, où là, c'est plutôt intéressant, puisque là, euh, on continue. Alors, qu'est-ce qu'on avait Voilà. Qu'est-ce qu'on a ici euh... Voilà, vous voyez, par exemple, Jean-Félix Choucrône, mais dans les faits, ils ne peuvent pas entrer dans le logement sans l'autorisation de l'hébergeur. Bah oui, bien évidemment. Une jurisprudence un peu bancale. Par ailleurs, le paiement... Euh, des droits d'auteur ne s'appliquent en réalité que dans certaines situations. La seule mise à disposition d'appareils euh, techniques eh n'entre pas dans le champ des droits d'auteur. Voilà. Seules deux exceptions permettent à la SACEM de réclamer le paiement de ses droits d'auteur. La première, c'est la sonorisation forcée d'une pièce recevant des tiers. La seconde concerne la réception d'un signal télévisé. Si un hôtelier possède une antenne parabolique et que le signal est retransmis sur toutes les télévisions, il doit payer les droits d'auteur. » Si vous avez reçu un courrier de la SACEM, hésitez à payer. Il est donc recommandé de citer la jurisprudence de la CJUE et de se rapprocher d'une association de consommateurs d'un avocat. Vous voyez, là, très clairement, ici, ils sont en train de vous dire que euh, enfin, ce n'est pas aussi simple que ça. quoi. Cette fameuse taxe qu'on doit payer, c'est pas aussi euh, implicite et c'est pas aussi euh, euh, comment dirais-je, aussi clair qu'ils euh, qu peuvent nous l'indiquer dans leur courrier au niveau de la SACEM. Donc vous voyez que du coup ici, eh bien c'est pas aussi simple, c'est pas aussi clair, mais c'est pas fini. pas fini. Je vous ai trouvé d'autres articles. Euh, donc là, c'était. Euh, alors là, c'était donc l'article de la SACEM qui, euh, qui, qui explique pourquoi, etc. Euh, voilà, donc eux, ils se défendent de ça. Euh, donc ils parlent notamment des locations de voitures, etc. Enfin, on n'est pas du tout dans le même domaine, hein, Donc euh, il y a pas mal d'informations qui circulent. On voit bien quand même que c'est pas, pas très clair cette histoire et que c'est pas, pas aussi implicite. Mais c'est surtout que là, du coup, la BFM TV a refait encore un nouvel article le 23 juillet, donc qui est quand même très récent. Et là, c'est beaucoup moins clair. D'accord C'est beaucoup moins implicite. Donc là, je reprends. Euh, voilà. Donc là, SACEM répond, bien évidemment, il persiste. Voilà, du nombre de chambres, de la catégorie de l'établissement. Voilà. Par ailleurs, la SACEM précise à BFM IMO que les hébergements sont soumis au paiement des droits d'auteur lorsque diffusion musicale et audiovisuelle sont proposées, que ce soit dans les hébergements ou dans les espaces communs, dès lors que des œuvres protégées sont diffusées. Euh, dans le principe, si un propriétaire diffuse lui-même de la musique, il doit la redevance SACEM, mais la simple mise à disposition d'un équipement passif au sens où le locataire choisit son programme n'entraîne pas l'obligation de payer la redevance. Moi, très clairement, ça veut dire quoi Si un jour, on était obligé de payer la SACEM, ça veut dire qu'en fait, bah, on, on s'arrête à, à quel moment dans cette histoire Parce que euh, à partir de combien de jours on considère que euh, on n'est plus obligé de payer la SACEM Parce que là, on nous dit que c'est pour la location de, côté de durée, mais dans ces cas-là, on va pouvoir l'étendre aussi à des locataires qui restent un mois, deux mois, trois mois, des gens qui ont des beaux mobilités, qui restent dix mois. Ça veut dire qu'il faut qu'on paye la SACEM sur ces gens, euh, qui, sur ces personnes à qui on loue euh, quelques mois. Euh, ça veut dire que si un jour on loue à des locataires à l'année, on fait des beaux meublés, euh, on devra payer la SACEM Enfin, vous comprenez le truc eh, Ça arrête tout, la limite. Parce qu'en fait, on reste, on est dans un appartement privatif, qu'on loue certes sur une courte durée, mais ça reste du privatif. Donc, je ne vois pas en quoi euh, on diffuse, euh, on va dire, donc, sur un domaine public. C'est pas public. Euh, ça reste privatif, ce qu'on loue. Moi, c'est mon sentiment. Donc. Euh, voilà, donc là, il précise, du coup, qu'une décision de la Cour de justice de l'Union européenne du 2 avril 2020 concernant la radio a mis à disposition les voitures de location. Donc, nous rappelle que dans un véhicule de location, bah, c'était un petit peu le même, euh, la même chose. Euh, donc, BFM a donc demandé plus de précision à la SACEM, le propriétaire de s'acquitter de la redevance dès lors qu'il y a une télévision ou une radio dans le logement ou uniquement, comme l'explique l'avocat, si la musique ou la télévision est imposée au locataire. Donc, la SACEM, bien entendu, bah, elle persiste, donc et continue. Cour de cassation estimé que l'ensemble des clients d'un hôtel, hein, euh, bien que chacun occupe. Mais on parle d'un hôtel, on parle pas d'un appartement Airbnb, ça n'a rien à voir. De même poursuit la SACEM, la CJUE, dans un arrêté du 7 décembre, a jugé que la distribution d'un signal au moyen d'appareil de télévision par un établissement hôtelier aux clients installés dans les chambres de cet établissement, quelle que soit la technique de transmission du signal utilisé, constitue un acte de communication au public. Mais on parle bien d'un hôtel. Et elle répond, voilà, voilà, la CGE a pris soin de ses décisions de distinguer cette activité de location de véhicule qui permet de capter sans aucune intervention additionnelle de la part de la société de location la radiodiffusion terrestre accessible dans la zone où le véhicule se trouve. Euh, donc du coup, ils argumentent, il est donc parfaitement logique et équitable que les créateurs se rémunérés en contrepartie une prestation de service, blablabla. Bla bla. Euh, donc là, du coup, bah... Pareil, les agents ne peuvent pas entrer dans le domicile sans autorisation, donc ça c'est l'autre grand sujet. Hein. Donc faux rétorque Bernard Lamont, à BFM IMO, l'avocat explique, un agent de SACEM n'est pas habilité à forcer le passage pour entrer dans une location, la SACEM prétend qu'elle peut le faire entre deux locations, elle dit ce qu'elle veut, le principe est la protection du domicile, le fait que la maison soit mise en location ne fait pas disparaître cette protection, en tout cas il n'existe aucune jurisprudence en faveur de la SACEM. D'accord euh, les agents de l'assassin ne peuvent pas entrer, donc là c'est un avocat spécialisé dans l'immobilier, comme cela dans les domiciles. Déjà que les agents de la mairie n'ont pas le droit, pour lui cela serait de la violation de domicile. En revanche, les agents de l'assassin peuvent effectivement envoyer des courriers aux propriétaires. Seule exception, l'assassin va d'abord voir un juge et est autorisé par la procédure dite de saisie de contrefaçon. En fait, ce qui va se passer, c'est que l'assassin se retranche à le fait que c'est de la contrefaçon. D'accord Puisque bah tout simplement vous n'êtes pas plié à, à leurs à leur, à leur règles. Donc on voit que tout ça finalement n'est pas aussi clair que ça. Hein. Il y a quand même beaucoup d'articles, vous pourrez les lire. Euh, on voit bien qu'il y a quand même des.. un effet ping-pong, hein. chacun est en train un petit peu et.. Euh, de se défendre par rapport à ça. Du coup, bah très clairement, vous voyez bien que ces articles vont. Euh, bah forcément, la, la, la va va défendre ses intérêts. Mais on voit que ce n'est pas aussi simple que ça. Euh, moi, je, ce, ce que je vois, c'est que ça arrive bizarrement dans une période où la redevance télé, je, je le redis, mais, est en train de disparaître. Pourquoi on ne l'a pas demandé auparavant Moi, je considère que les appartements qu'on loue sont du domaine privatif. C'est privatif. Le locataire qui vient dedans, c'est dans un domaine privé. C'est lui qui choisit les chaînes de télé qu'il souhaite regarder ou autre. Hein. Euh, D'ailleurs... Quand vous regardez YouTube, il bah, y a forcément des droits qui sont déjà reversés. Donc, euh, tout est comme ça. Vous, par exemple, vous utilisez Deezer, Spotify, bah, ce sont des plateformes qui reversent déjà des droits. Donc, quand vous actionnez ces différentes euh, applications, bah, ces applications reversent déjà des droits. Donc, je ne vois pas en quoi euh, l'utilisation de ce que fait le locataire devrait nous nous impacter en tant que propriétaire. On ne diffuse pas dans un domaine public, il n'y a pas de lieu public, c'est un appartement privatif. Et si c'est un appartement privatif, dans ces cas-là, on peut se poser la question, bah, à partir de quel moment on considère que, euh, en termes de durée et de, euh, de, de, de, de séjour dans le logement, de durée de séjour dans le logement, à partir de quel moment on considère que on devra la payer ou pas la payer. Vous voyez que ce n'est pas aussi simple que ça. Et puis on voit aussi que dans cette lettre, il bah, y a des choses qui, qui, à mon sens, sont abusives. Quand on vous dit que les agents peuvent rentrer dans le logement, bah non, non, non, ils ne peuvent pas rentrer dans le logement, sauf si un juge... Euh, et un huissier euh, a été missionné pour faire ce genre de choses. Mais euh, un simple agent ne peut pas venir toquer rentrer chez vous. Ça, c'est pas possible. Euh, donc, on voit bien que l'affaire n'est pas aussi claire. Donc, en conclusion de cette vidéo, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Euh, bien évidemment, je ne vous donnerai pas de recommandation euh, de faire telle ou telle chose. Euh, par contre, on voit quand même que euh, ben, c'est sujet à beaucoup d'interrogations. Donc, moi, je pense que vous devez leur répondre, leur expliquer que ben, vous avez peut-être pas forcément prévu de payer, ou alors vous avez prévu de payer, c'est encore une fois, c'est vous qui, à mon sens, devez consulter eh bien peut-être un cabinet juridique, euh, votre assistant juridique, ou peut-être euh, missionner un avocat, euh, mais vous devez en tout cas vous rapprocher, enfin sauf si vous voulez absolument euh, vous dire que vous êtes dans les droits, mais sachez aussi une chose, c'est que quand vous allez vous acquitter de cette taxe, vous allez signer un contrat, c'est-à-dire que du coup, vous allez valider le fait que maintenant vous allez payer l'assassiné, donc ça veut dire que vous ne pourrez pas revenir en arrière, quoi vous allez valider, contractualiser avec la CCM et donc après ça sera juste, euh, voilà, ça sera, ça sera fait et vous pourrez pas revenir en arrière. Donc là, tant que vous n'avez pas contractualisé avec eux, bah, c'est là le moment que vous devez prendre pour justement argumenter, leur répondre en leur disant que euh, bah, vous n'avez pas forcément prévu de payer, alors peut-être qu'eux vont insister bien évidemment, mais essayez d'étayer tout ça avec des euh, analyses d'avocats, des analyses juridiques, rapprochez-vous de, de votre assistance juridique ou d'un avocat pour vous assister et pour rédiger différents courriers pour justement eh bien, euh, bah leur répondre tout simplement que vous n'êtes pas favorable à régler cette euh, taxe parce que pour vous, vous à, à, dans, à votre sens, elle n'est pas légitime. d'accord Et le seul moyen qu'a aujourd'hui la SACEM pour vous contraindre de la payer, bah, c'est tout simplement de saisir la justice pour contrefaçon. Et du coup, bah ensuite, c'est le juge qui décidera euh, si oui ou non, vous deviez euh, payer cette fameuse taxe pour vous mettre en règle. Voilà. Donc, encore une fois, euh, je ne suis pas là pour vous dire « payez-la ou payez-la pas euh, », ça vous regarde que vous. Hein, euh, moi, je suis là pour relater les différentes informations qu'on peut trouver à droite, à gauche. Euh, mais vous avez compris un petit peu dans quel état d'esprit euh, j'étais par, euh, par rapport à ça. Euh, voilà, donc n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à me dire, euh, vous, qu'est-ce que vous avez prévu de faire. Euh, n'hésitez pas aussi à la partager, cette vidéo. Et puis, bah, si cette vidéo vous a plu, encore une fois, n'hésitez pas à lâcher le gros pouce bleu. Euh, ça me permettra de, de motiver à continuer à vous livrer toujours plus de contenu sur cette chaîne YouTube. Sur ce, je vous laisse. On va enchaîner sur une prochaine vidéo. Je vous dis à tout de suite et à très bientôt pour une prochaine vidéo. I'm yeah. yeah.